Bonjour à tous. Ben, merci d'être là un samedi matin euh, pour entendre parler de, de Python, euh, de code. Alors là, c'est un peu la conférence de la dernière chance, parce que donc, mon vieil ami François, on, on, est, on est tous les deux, de, on habite à Toulouse, euh, devait prendre le même train que moi ce matin. Et donc, il m'a envoyé un message pour dire, euh, j'ai la gastro, je vomis, je ne viens pas. Euh, si tu veux, tu peux prendre mon slot. Donc, euh, je me suis dit, bah oui, tiens, justement, euh, j'ai une présentation que j'ai déjà faite, là que je pourrais faire sur Holoviz qui est euh, un ensemble d'outils de visualisation de données d'assez haut niveau, qui s'appuie sur euh, l'existant que vous connaissez euh, de la stack euh, Python scientifique, et euh, voilà qui rajoute des, des composants de haut niveau. Alors, euh, quand je suis arrivé du coup ce matin, j'ai euh, découvert que, on ne pouvait pas utiliser son, sa propre machine, en fait, pour, euh, pour faire les démos. Or, moi, ce que je voulais, c'était vous montrer un notebook Jupiter avec euh, les visualisations interactives. Donc, le temps d'installer euh, Jupyter, etc., sur cette machine, euh, bah, il aurait fallu que je m'y prenne euh, un petit peu à l'avance. Donc, euh, je me suis dit, ben, c'est pas grave, je vais lancer ma, mon support sur, euh, sur Binder. Alors, est-ce que, est que vous connaissez Binder dans la salle Ça vous dit quelque chose Alors, je, je peux vous expliquer, voilà, du coup, pour meubler, euh, on improvise. Euh, alors, Binder, c'est un, un truc, quand ça marche, qui est assez génial, parce que là, il se trouve que l'instance principale est down. Mais ce que ça fait, c'est que vous lui donnez un, un dépôt, un dépôt git, alors moi, en l'occurrence, vous voyez ici, j'ai saisi, vous voyez l'URL qui est surlignée là, en vert, j'ai saisi l'URL de mon dépôt GitLab qui contient mes notebooks. Et dans ce, dans ce, ce, ce dépôt-là, j'ai, euh, vous voyez si je reviens ici, un fichier environnement.yml. Ok, donc j'ai ce dépôt avec ce fichier environnement.yml, qui est le, le format de fichier qui permet de spécifier des dépendances pour Conda, qui est l'outil de gestion de package de, de Anaconda, hein, distribution de Python scientifique. Donc, Binder, vous lui donnez l'URL, il va cloner le dépôt, il va aller voir s'il y a des fichiers de dépendance qui sont dedans, il peut y avoir un fichier de requirements pour PIP, il peut y avoir donc, un fichier environnement pour Conda, éventuellement même un Dockerfile, et à partir de ce fichier de dépendance, il va construire une image Docker, lancer un conteneur Docker et automatiquement ouvrir, lancer Jupiter, en fait, dans ce conteneur Docker et ouvrir votre un onglet de navigateur pointant sur, euh, sur cette instance de Jupiter qui est en train de tourner. Donc, oui Là, comme ça D'accord. Ok. Alors, voilà. Donc là, Binder, il est en train de travailler. Il est en train de construire cette image. Et ça prend un peu de temps. La première fois qu'il construit l'image, alors j'en ai lancé deux parce qu'il y a plusieurs instances de binder pour voir, hein, on fait la course. Il y en a une qui est chez OVH ici. Et il y en a une qui est hébergée par le projet Pangéo. Le projet Pangéo qui est une, une, une initiative qui cherche à fédérer l'écosystème Python autour des sciences de la Terre, en fait, des géosciences. Donc projet très intéressant, pangéo.io, si vous ne connaissez pas, ça vaut le, le coup d'explorer ça. Donc en attendant que ça se, que ça se lance, on va peut-être commencer à regarder euh, le notebook tel qu'il est rendu par GitLab. Donc on n'aura pas l'interactivité, mais je vais pouvoir quand même commencer à vous montrer du code. Donc là, c'est bon, vous y voyez, voilà. HoloViz. Alors, Holoviz, c'est euh, plusieurs choses. C'est à la fois un ensemble de bibliothèques qui fonctionnent en cohérence entre elles. Alors, il euh, y, y a une bibliothèque pour faire de la visualisation euh, euh, normale, il y a une donc des, des plots, des chartes, des choses comme ça. Il y en a une pour faire euh, de la cartographie. Il euh, y a quelque chose qui permet de récupérer des gros volumes de données et euh, au lieu de tracer tout ça en vectoriel côté client, ce qui est trop lourd, de créer un raster côté serveur et de renvoyer ce raster au navigateur, voilà. Donc c'est un ensemble de packages. C'est aussi un meta-package pour installer tout ça. Donc en fait, vous faites conda install holoviz. Et euh, donc c'est sur euh, un channel particulier, c'est sur le channel PViz. Hein, pour ceux qui connaissent conda, il y a différentes sources de packages dans conda. Donc c'est pas dans le package par de, dans le channel par défaut. Et, euh, et c'est aussi un tutoriel qui est assez conséquent, qui est presque un, un petit bouquin, sur comment utiliser tout ça ensemble. Donc on va voir les différents composants euh, de HoloVies, à commencer par HoloViews. Alors HoloViews, c'est euh, une interface de haut niveau pour manipuler des, euh, des plots, en fait, pour manipuler des charts. Et ce que ça va apporter c'est qu'on va avoir une, une API orientée objet sur les charts concrets qu qui vont permettre de modifier ces charts, de créer de nouveaux plots, de nouveaux charts à partir de plots existants, de les combiner entre eux avec des opérateurs euh, Python classiques. Donc là où euh, avec euh, Plotly ou Matplotlib, on fait notre analyse de données, on crée un chart et c'est la fin de l'histoire, le chart c'est notre rendu final, avec HoloView, le chart. On va pouvoir le manipuler. Alors, et voilà. Et ça, ça c'est un élément. Et ce qui est aussi un élément euh, important, c'est que Holoviews lui-même ne fait pas de tracé en fait. Il utilise des backends. Et à l'heure actuelle, il y a trois, trois back backends qui sont supportés, qui sont donc Bokeh, Plotly et Matplotlib. Donc quand vous chargez Holoviews, vous pouvez activer des extensions, comme ça, des des backends, donc les backends que vous voulez. Donc là, moi, j'ai activé les trois. Donc je vais aller voir en attendant si mes, euh, mon binder... Ah, ici, pushing image, ça sent bon ça. Avec un peu de chance, ça va finir par démarrer. Donc voilà, ici, j'active mes backends Bokeh, Plotly et Matplotlib. Donc ça veut dire que là, le premier que j'ai listé, c'est Bokeh. Donc ça veut dire que quand je vais faire des, des plots, alors ici, par exemple, Bon, je crée euh, une, une, une sinusoïde, hein, des données arbitraires, comme ça, avec, euh, avec NumPy. Et je passe ça à un objet euh, scatter. J'instancie un scatter plot en lui passant des datas. Et là, en fait, si j'étais dans, dans Jupiter, quand j'évalue ici euh, l'objet scatter, ben, en dessous, j'aurai mon graphique, et donc rendu avec bokeh. Et j'espère que je vais pouvoir vous montrer bientôt le... Le résultat, je vérifie. Ça, c'est encore en train de travailler. Ok. Donc, on imagine que, voilà, ici, en dessous de cette cellule, il y a un plot euh, avec bokeh. Maintenant, le même plot, je veux l'afficher avec plotly. Eh ben, j'appelle la fonction comme ça, all of you, out, output, en lui passant mon plot et en disant cette fois le backend c'est plotly. Et là, j'aurai un, un rendu avec plotly. Ou encore. J'appelle Output en lui disant, cette fois, le back-end, c'est matplotlib. Et là, j'aurai un PNG généré par matplotlib. OK Donc, euh, voilà, c'est pas mal pour rendre ses, ses, son code de visualisation agnostique en termes de, de rendu graphique, interactif ou pas. Ensuite, ça va nous permettre de combiner euh, des graphiques. Donc ici, vous voyez, on utilise les opérateurs mathématiques plus, enfin l'opérateur mathématique plus ici pour combiner euh, trois graphiques. Donc ici j'ai mon scatter plot je lui ajoute un, une courbe, un curve que je vais initialiser avec euh, toujours mes data et un plot de type euh, area, initialisé lui aussi avec les data Et alors là ce qui va se passer c'est que je vais avoir mes trois plots alignés et qui vont être synchronisés entre eux. J'espère que je vais finir par pouvoir vous montrer ça. Toujours pas. Toujours pas. Euh, donc voilà, là j'aurais, il faut imaginer que j'aurais trois graphiques euh, interactifs, si, euh, puisque j'ai par défaut le back-end bokeh. Et donc si je me déplace dans les graphiques, les trois graphiques sont synchronisés. Si je zoome dans un graphique, ça zoome dans les deux autres. Donc ça c'est pour synchroniser des graphiques entre eux. On peut aussi les combiner. Alors, ça, cette fois, ça va être avec l'opérateur multiplié. Si j'ai mon scatterplot et ma curve, et que j'utilise l'opérateur multiplié, ben là, ça les combine sur le même graphique. C'est-à-dire que là, j'ai des données random, hein, scatter, je vais avoir un graphique avec plein de points, ça va être mes, mon scatterplot avec les données random, et euh, une courbe avec euh, les datas. Et puis, à côté, opérateur plus, je vais avoir un autre graphique combiné qui va être le scatterplot. Donc voilà pour euh, la combinaison des graphiques. Ensuite, les graphiques, ce n'est pas euh, des objets, comme je vous ai dit, ce n'est pas la fin de l'histoire. On peut faire des opérations dessus. Par exemple, ici, j'ai mon objet, mon scatterplot, avec la notation indice classique de Python que vous connaissez bien. Euh, je vais dire, là, je veux euh, mes 25 premiers éléments. Donc en fait, je vais filtrer ma courbe garder que les 25 premiers points dans ma courbe. Et quand j'évalue ça, ben, j'aurai une courbe avec euh, moins de données. Et euh, je peux le résultat de ça, le stocker dans un nouvel objet, sur auquel je vais pouvoir passer des options. Ici, au PTS, je vais pouvoir indiquer la largeur de mon plot. Et je vais pouvoir aussi, ce plot avec donc un sous-ensemble des données, le, le, le changer de type, le convertir en ici en courbe. Donc à partir du scatterplot, duquel j'ai extrait des données, je le convertis en courbe. Et enfin, euh, HoloViz fournit des, des commandes magiques pour Jupiter pour spécifier le type de rendu. Euh, donc ici, largeur, hauteur, hover, qui permet d'avoir un, un, une petite jauge quand vous passez le, la souris sur la courbe pour voir les valeurs des points. Ah, launching serveur, tout peut arriver. On, aura, on verra peut-être quelque chose avant la fin de la conférence. Ok, en attendant, je continue, on continue cet exercice d'imagination en vous parlant de GeoViews. Alors GeoViews, donc extension de Holo, HoloViews pour euh, la cartographie, qui fournit un certain nombre de, de features, toutes prêtes, un peu comme dans cartopie en fait, mais euh, pour ceux qui connaissent, mais en interactif. Donc ici, je vais avoir euh, océan, land, euh, donc un plot avec l'océan, à côté un plot avec euh, les, les terres euh, émergées, et à côté un plot avec l'océan, les terres émergées, les traits de côte et les frontières des pays. Et ça, euh, je vais pouvoir l'utiliser pour tracer euh, des données issues par exemple de DataFrame Pandas, ou en l'occurrence j'ai utilisé Xarray pour euh, ouvrir un fichier NETCDF et ici je vais pouvoir plotter mon euh, fichier NETCDF, mon champ euh, de température en l'occurrence, en, en lui disant sur les axes euh, longitude-latitude, je veux plotter mon champ surface-température et euh, je lui mets aussi des traits de côte. Donc on retrouve ici l'opérateur de combinaison multiplié, on a notre carte, on rajoute les traits de côte, et donc on a une carte interactive avec. Euh... Ah Donc là, voilà, vous voyez, ça m'a lancé Jupiter sur le Binder Hub. Alors, ce que je vais faire là pour. Euh... Je vais rener toutes les cellules. Oui Cinq minutes, ok. Donc euh, voilà, cette conférence va bientôt toucher à sa fin. Je pense que je vais pouvoir vous montrer... Ah, voilà. Voilà, voilà. Donc ici, si on reprend ce que je vous ai montré tout à l'heure, chargement des extensions des back on a les petits logos qui apparaissent, qui nous disent c'est bon, qui confirment que on a euh, Bokeh, Matplotlib et Plotly qui sont bien chargés. Et vous, donc, vous voyez ici le code que je vous ai montré tout à l'heure. On fait un scatter plot et donc on a bien ici... Un scatterplot, donc rendu avec bokeh. Quand on a spécifié le, le backend plotly, on a le même rendu avec plotly, donc avec l'interactivité également. Et enfin, avec, euh, avec matplotlib, là, on a une image statique, un png, qui est généré. Je reprends ce que je vous ai montré précédemment. La combinaison des graphiques, je vous disais, les graphiques sont synchronisés. Alors, c'était peut-être pas évident sans... Voilà, on... c'est quand même quelque chose de visuel, donc si je vous montre, c'est un peu plus parlant. Je sélectionne un élément de ma courbe, je me déplace dans ma courbe, et mes graphiques sont synchronisés, ce qui peut être pas mal pour avoir différentes vues sur le même jeu de données. On a dit que les graphiques pouvaient être combinés aussi. Alors voilà, ici, euh, l'exemple de combiner un scatterplot multiplié par une courbe, et bien, ça donne un graphique avec un scatterplot et une courbe. C'est cette convention que... HoloViews a adopté pour combiner les graphiques entre eux. Et voilà, je vous ai dit que c'était modifiable. Ici, on a pris les 25 premiers éléments, donc on a un élément de la courbe. On peut régler la largeur, etc. Ah, au niveau de GeoViews, il y a une erreur. Bon, d'accord, donc ça, on laisse tomber. Et je vais voir quand même si je peux vous montrer une carte ou pas. Non, ok. Donc, on va passer là-dessus. Euh, donc, on a vu ce que c'était Holoviews, On va parler rapidement, euh, pour les deux minutes qui nous restent, de hvplot. Alors, hvplot, ce que ça fait, c'est que vous connaissez, sur les, les dataframes panda, on peut appeler la méthode plot pour plotter un dataframe. Pareil, sur les datasets xarray, on peut appeler plot. Et bien, hvplot, si ici, j'importe hvplot.xarray, ça va rajouter une méthode hvplot sur mon dataset. Il y a aussi un import pandas xarray, il y a aussi un import dask. Euh, pardon, hvplot.dask, hvplot.pandas, qui vont rajouter cette méthode hvplot, et quand vous avez cette, cette méthode, bah là, donc ça, c'est la méthode plot classique, hein, vous avez un, un data frame ou un dataset, vous faites plot dessus, c'est un rendu avec matplotlib, et quand vous avez activé hvplot, vous faites hvplot, et vous avez un rendu donc en l'occurrence avec bokeh mais ça pourrait être euh, ça pourrait être plotly euh, simplement en changeant le back-end. Euh, voilà pour HV plot et ouais enfin la dernière chose à, à mentionner c'est tout ça c'est dans Jupiter euh, donc Jupiter, on ne peut pas donner accès à tout le monde puisqu'on peut, euh, peut rentrer du code. Hein, donc pour des raisons de, de sécurité, ce n'est pas possible de le publier sur Internet. Et dans, Holoviz, dans le projet Holoviz, il y a quelque chose qui s'appelle Panel et qui permet de faire des... de, de, de servir en fait, tous ces widgets, toutes ces visualisations euh, avec un serveur web, en fait le serveur web de, serveur web de Bokeh. Vous connaissez peut-être Bokeh Server. Ben, Holoviz fait le lien entre Jupiter et, euh, et Bokeh Server en fait. Donc tout ce qu'on a vu là, on va pouvoir euh, créer une visualisation qu'on va marquer comme servable. Ici, donc j'ai ma visualisation dans Jupiter. Voilà, donc ici j'ai une interactivité, j'ai des, des widgets interactifs. Alors je vais pouvoir lancer panel en lui passant mon notebook Jupyter, et là ça va me créer un serveur web, en fait un bokeh serveur, dans lequel on ne va pas pouvoir rentrer de code, et qu'on va pouvoir mettre euh, sur internet et, euh, et publier ces visualisations comme ça, parce que euh, Panel va, va chercher dans le Jupyter Notebook les objets qu'on a marqués comme servables, comme ça. Donc là je ne peux pas vous faire la démo non plus, mais il faut imaginer là du coup que vous auriez cette, euh, cette visualisation là, toute seule, sur une page, euh, voilà, sans, euh, en dehors de Jupiter. Euh, voilà, ben, merci pour votre patience, pour cette conférence un petit peu bizarre, mais voilà, c'est tout. Est-ce que quelqu'un a des questions Je vais passer le temps. Soit on ne prend que les questions. vous quelle est la différence entre les différents back-ends euh, Entre les différents back bah, euh, Bokeh et Plotly, euh, honnêtement, je, ils font un petit peu la même chose. Hein. Je crois que ça va être une question d'esthétique essentielle. Je de Alors, euh, la question c'est la différence entre les différents back-ends. Euh, Bokeh et Plotly, c'est des back-ends interactifs. Donc vous allez interagir avec la visualisation, euh, avec la souris, zoomer, vous déplacer, etc. Et je pense qu'ils sont plus ou moins équivalents. Là, j'avoue que je ne connais pas assez bien les différences entre les deux. Euh, euh, par contre, Matplotlib, là, c'est un backend statique qui va générer une image. Voilà, donc là, c'est différent. Une autre question Les cartes, euh, cartes euh, qu'on n'a pas pu voir, du coup, est-ce qu'elles proviennent d'OpenStreetMap Ça n'a rien à voir, avec toutes ces cartes Autre... Euh, alors les features, euh, je ne sais pas si c'est toutes les features, mais il y en a euh, une bonne partie qui proviennent de Natural Earth en fait. Et quand Natural Earth donc la, la base où il y a tous euh, bah, tous ces trucs de traits de côte, les terres émergées, euh, on peut avoir des fonds aussi, euh, des fonds naturels qui montrent le relief, la végétation, etc. Enfin, natural Earth c'est une base de, de features géographiques qui est intéressante à connaître hein, en dehors de Eolovise. De Et donc quand on fait le rendu de la carte euh, GeoViews va télécharger ces features, donc le premier rendu est un petit peu plus lent. Euh, et voilà. Euh, je ne sais pas si c'est, s'il est possible d'ajouter un, un fond OpenStreetMap. Mais bon, dans les géosciences, souvent c'est pas ça qui nous intéresse. Mais euh, ouais, voilà. Et oui, là donc j'ai pas pu vous montrer les cartes, mais le dépôt, euh, si vous avez, euh, si vous voulez récupérer le code, hein, euh, je L'URL du dépôt, c'est, euh, bon, décidément, <rire> je vais vous la donner tout de suite. Exactement. Voilà, c'est sur GitLab, hein, gitlab.com, slash amarandon, slash notebooks. Donc là, vous avez, euh, il y aura le, le notebook holoviz.ipynb, et euh, vous avez aussi tous les notebooks de l'atelier que je donne cette année, donc c'est cet après-midi, c'est moi qui anime l'atelier cet après-midi sur l'exploration euh, des données d'observation de la Terre, où euh, on aura l'occasion d'utiliser tout ça. Donc là j'aurai ma machine, donc euh, ça devrait marcher un petit peu mieux j'espère. Euh, donc visualiser des modèles atmosphériques issus de Météo France, des observations météo, euh, des choses comme ça avec, euh, avec plein d'outils en Python. Donc euh, voilà, vous pouvez récupérer ce notebook. Euh, et puis sinon, allez voir la doc de, sur holovis.org. Encore une question Non, je pense que c'est tout pour euh, cette session. Ouais. Du coup, bah, vous pouvez l'applaudir pour la fin de la conférence.